La lettre G, minuscule. On trace un demi cercle et une grande ligne vers le bas qui termine en cours comme ça. Et voilà la lettre G, minuscule. Tchou j'ai le de <rire> La lettre G, majuscule. On commence à faire un cercle qu'on ne ferme pas complètement. Une petite ligne vers l'intérieur. Le G majuscule est géant. C'est chaud! La lettre G. G, G, la lettre G, n'est pas une lettre régulière. Elle fait le son de genoux et de grenouilles. Cette lettre géniale me gratouille. G... g, g, g, g, g, g. Ah, ça me gratte! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça me gratte. Merci. Merci. Ah, ah, ah. La lettre G. G comme dans garçon, girafe, glace, gingembre, grenouille, grippe. La lettre G, la lettre G, la lettre G.